Salam alaikum et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'équipe de l'Open Hardware Algérie qui sera la troisième de la série que nous voulons consacrer à comment faire une application euh, Internet of Things ou euh, d'objets connectés avec Arduino et exactement avec l'Arduino Youn. Alors, pour cette vidéo, nous allons vous montrer comment euh, uploader des données vers un middleware IoT qui est Thinkspeak. Thinkspeak est un middleware, une plateforme pour l'IoT open source qui est disponible sur, la, qui est disponible sur le lien httpsthinkspeak.com. Sur le site, vous pouvez voir que nous pouvons collecter des données et agir. Par rapport au traitement de notre donnée. Sur le site on peut aussi trouver des exemples de réalisations faites avec ThinkSpeak ainsi que le GitHub qui contient les codes sources de ThinkSpeak, la documentation et des tutoriels sur comment utiliser ThinkSpeak. Nous allons commencer par créer un compte. La création de compte est assez facile. Il nous suffit d'introduire, par exemple, un nom d'utilisateur. Un email. La zone. GMT plus 1 pour l'Algérie, par exemple. Et de cocher cette case pour dire qu'on qu accepte les termes d'utilisation de nos données et du cliquer sur Create dans notre cas on a déjà créé notre compte alors il nous suffit d'entrer notre email le mot de passe voilà nous sommes connectés sur notre compte dans la partie droite vous pouvez voir qu'on peut soit apprendre comment créer un canal, parce que ThinkSpeak utilise euh, une certaine terminologie qui consiste à dire que euh, les devices envoient des données sur des canaux. Chaque canal, vous verrez, euh, peut contenir jusqu'à 8 valeurs, on verra ça dans un instant. Pour le moment, on peut voir comment créer un canal avoir plus d'informations sur ThinkSpeak euh, à ce niveau et voir euh, des tutoriaux avec Arduino ou bien Netduino. Voilà. Pour notre application, on va créer sur le canal. On peut introduire huit champs d'informations. Alors pour notre application, on va euh, tester et utiliser un capteur DHT11. Donc c'est un capteur d'humidité et de température. Alors, en premier lieu, on va donner un nom, voilà, Test HTTestDHT11. On peut introduire une description si vous voulez bien, mais le premier champ euh, sera la température, alors on va dire T, Temp, voilà. Le deuxième champ, on va l'ajouter en cochant sur cette case, et... On va dire qu'on va le, le nommer « Hum » pour « Humidité ». Voilà, alors on a deux entrées pour notre canal. D'autres informations qu'on peut ajouter sont par exemple des métadatas, des tags. On peut choisir de mettre nos données en public ou bien les garder, comme dans notre cas on va les garder en privé. l'élévation, les coordonnées GPS, si on veut les mettre, on peut même mettre euh, une vidéo, donc nos données seront transmises à une vidéo sur YouTube, par exemple, ok. Alors, et on, là, on va cliquer channel. Notre canal est créé, et comme vous pouvez le voir, il est dans le domaine privé, private view. Nous avons nos deux, nos, nos deux graphiques, voilà, temp et hum. Dans notre cas, il n'y a pas d'information pour le moment, parce que maintenant, il nous faut aller sur le programme. Nous allons commencer par appeler la librairie HTTP client, puisque on va utiliser le protocole HTTP pour envoyer nos, nos données. Euh, on va utiliser aussi la librairie Bridge qui permet. Euh, ce qui va permettre de transférer les données euh, depuis euh, le microcontrôleur vers euh, le processeur qui va s'occuper de les envoyer via le Wi-Fi. On va aussi introduire la librairie DHT parce qu'on va utiliser un DHT11, comme je l'ai dit. Quelques définitions, le type de capteur, la pin sur laquelle le capteur va être branché, dans notre cas la pin 8. On crée une instance, de notre objet DHT. Cette partie regroupe les composants de notre requête qu'on va envoyer, la requête HTTP qu'on va envoyer à notre serveur. Alors, il faut prendre en considération ce point qui est le we write, we write API Key, donc il nous faut revenir sur notre canal, aller dans API Keys, voilà, voilà notre clé unique qui correspond à notre canal, c'est la clé qui va nous permettre de nous identifier sur ThinkSpeak et par, le, et par là pouvoir écrire nos données. Voilà, nous avons copié notre, euh, notre clé. Là, nous avons les deux fields, field 1 et field 2. On verra plus tard comment les utiliser. Pour la partie setup, on va commencer par lancer le bridge de communication, par lancer notre capteur et laisser un petit délai d'une seconde pour permettre l'initialisation du capteur. Pour la partie loop, on va commencer par créer notre objet client, on va lire nos données, puis on va utiliser les différentes parties de la requête en les concatinant dans une chaîne de caractères qui commence par l'adresse de l'API, la clé, le premier champ qui va contenir la température, c'est la valeur T qu'on a lue à ce niveau. Et la, de, la deuxième valeur qui est H, donc l'humidité qu'on a lue à ce niveau. Et puis, il suffit d'envoyer notre requête au serveur et mettre un, un délai de 15 secondes. Il est important à signaler que euh, il faut mettre 15 secondes parce que le, le serveur euh, va attendre une valeur chaque 15 secondes, donc pas tout le temps. Voilà Alors nous avons déjà fait notre branchement. on va Alors, on va choisir notre carte dans notre cas une Arduino, une. Et euh, on va choisir aussi de la programmer directement via le Wi-Fi, à l'adresse euh, donnée par notre routeur, donc 192.168.1.5. OK. On va téléverser notre code. Ça nous demande notre mot de passe, bien sûr. Si vous avez vu la, la dernière vidéo, vous savez que le mot de passe, c'est Arduino. Je ne l'ai pas changé. C'est Arduino en minuscule. Téléverser. Nos, notre carte a bien reçu le code et elle l'exécute actuellement. De notre côté, on va aller voir du côté « Private View ». Et là, on remarque qu'on a déjà une entrée. qui correspond à 24 degrés pour la température et à 54% pour euh, l'humidité. Donc, voilà pour cette vidéo où nous, a, nous vous avons expliqué comment euh, uploader une donnée. Euh, depuis l'Arduino Youn vers le serveur ThinkSpeak. Donc, euh, dans une prochaine vidéo, Inch'Allah, on va commencer euh, une autre partie qui est comment récupérer les données, soit de façon brute, donc euh, euh, lisible par un tableur, un tableur ou bien euh, les afficher directement avec euh, une interface graphique. D'ici là, je vous invite à euh, donner votre point de vue par rapport à cette vidéo ou bien par rapport à d'autres vidéos. Euh, si vous avez besoin d'éclaircissements, je vous invite à les euh, poster sur notre page, sur, Open, euh, sur Facebook, Open Hardware DZ, euh, ou bien sur notre groupe, aussi sur Facebook, ou bien de mettre un commentaire à cette vidéo sur notre chaîne euh, YouTube. Et de vous abonner à la chaîne, si vous ne l'êtes pas déjà, pour pouvoir regarder euh, les anciennes vidéos et en découvrir le futur. D'ici là, de la part de toute l'équipe, je vous dis salam.